La Kai bonjour ak bonsoir pour nous tous. Je dis nous content avec vous. Une nouvelle vidéo, ça qui nous une pour toutes les fanatiques, toutes les amis compatriotes de partout à travers le monde. Haïti, la Kai, nous, chérie, nous avec vous là, je dis Et pour nous continuer à informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Avant de en nous entrer plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, nous ne pouvons pas passer pour nous pa remercier tout le monde, tout le monde en, en général qui vous-même. Abonner avec Channel TV la Kai Haïti.com et n'abonnez ou même qui ta avait e tombé sous vidéo pour la première fois qui pouvait abonner avec nous. Fait sa faveur de regarder vidéo et surtout bon green partage sur Facebook ou et bien plus encouragement pour nous travail 24 sur 24 chercher information pas si pour nous voter pour bon, bon nouvelle que nous botter pour là? nous connaît et bien insécurité à les mêmes cap valeté rien pays d'Haïti. Dans l'acte bonite maintenant liant cou Savien bagayo dégénéré mesdames et messieurs ah ben gagné en gros coup là que population na, et débattons là c'est bonite là il a fait là quand il est arrivé ah ben massacré trois bandits pour base Savien et nous on a parlé là ah ben négro là il a dédoublé négro dit son fréquentité ah ben qu'on y a là c'est innocent qui prend le pays pourquoi pas ben, tellement sa nègre Savien mais mieux fâché avec peuple afine massacré trois bandits le bonne nouvelle que nous potez pour la, dans la même vidéo, ça va aller en vous nous déclaration ancienne de GPNS là, Léon Charles, juste après que, eh bien, yon ougou, zotoboué fin nan dénoncé, monsieur, comme quoi l'a fait, eh bien, achat Zam, eh bien, pas de jam entre, vient de vien, la police la vr, eh ben c'est bandit, Léon Charles te vou, ça ou bayan, ou pas l'as-tu dit en de qui, eh bien, manigans, que Léon Charles te gagné avec ISO, en village de Dieu, ti a pris Bon partenaire, Léon Charles, ou pral saisit en comment Léon Charles pral répond à l'acquisition tellement un bel senti très bientôt là, international qui arrive sous pour bal sanction, comme une anek qui et qui e même cause assassinat, président Jovenel Moïse. Genre tout avant qui qui passe André Michel, ancien avocat PEP la, mm -hmm, sous Jovenel Moïse, c'était avocat peuple mais depuis Jovenel fin assassiné. Pag avocat pep encore parce que je dis à André Michel nan pouvoir, eh bien, monsieur c'est des militants qui ont batté avec. Et nous éviter l'homme qui est toujours doux, André Michel, Nel Kassi, tout n'est pas c'est AFEPAL, c'est bon partenaire qui donc c'est qui dans le même groupe WhatsApp ensemble, discuter. Bon en tout cas, nous allons éviter au Léon Charles qui t'a parlé comme ça, et mouvement qui va Bété. non mais André Michel, et puis dans la Tiboni tout, les eh populations font botte là, trois gros coureurs tombent mortellement. Mounio est-ce que nous avons des nouvelles de Lambert, parce que nous connaissons que Lambert propose des balies, opération nous avons pas de mounio qui Lambert, même, même, même. Est-ce que nous avons des nouvelles de Joseph Lambert, ancien sénateur? Bon, nous avons pas de nouvelles de Joseph Lambert, puisque nous avons été allés pour soin. Eh bien, nous avons joué à de nan, Eh bien ancien président et assemblée nationale l'a bien pour lui-même dit d'abord parler parce qu'on ne veut plus lutter en souffrance. D'abord les dîners, bonne nouvelle, bonne nouvelle pour population. Et bien au niveau de la Tibo ni, tellement bien coupé décidé et pas couché, ton et bandit venu en terre et cailloux. Vous dites la résistance dans sa ville, depuis jeudi à toutes les zones là, collecteur et des populations zones là et bien résistance. Eh bien, ou on l'a mort, il y a un coup debout, Et bien, on l'a coupé au qui commençait debout, Et bien, bonne nouvelle, bonne nouvelle, jeudi à la il trois bandits, ça vient tomber ces populations population qui commence à s'assurer de lui-même de ne pas Et bien, pour le monde qui ne connaît pas, il dit que la population ne pas croiser et qu'il faut encore éviter les risques qui sale au niveau des salariés et qui sont et à de les zones mobilisées net, en tout le monde, et c'est qualité solidarité à détermination. Et population pour ne pas appeler les qui réussissent même pas à gagner dans le monde et des mon chandel et bien nous tes vrai héritiers en cette jour sans ça papa macandal colas Boukman, tout ce nouveau papa desalines papa Christophe christo schalmange viral et des moun belanger mon coupe monde bourrel mon et mon, et des îles mon bois bois blanc monde dega monde et bois belanger monde des et des mon tiosse et des monde maricage et des jodia et qui que est respect pour eux même et bien pour tout le monde ça il bien, qui qui pourquoi il doit encore regarder, ou bien qui est, au est, qui et qui no. no. kind of de et dans nous et bien est, et et bien, population, qui, eux même qui de qu pendant que le bon bandit a tué et des populations mais et bien, trois, non, bon que population, lui-même, ils ont arrivé, tout, pour y parce que, ils ont commetté toutes les années, dehors ont, machette, défilé, et bien, épée, bien, défilé, poignard, défilé, et bien, freine, bien pointu, et bien, bien, tout et bien, kata et pika, et défilé, et bien, ils ont parlé de picoa bien, fini, rache, bien, fini, roche, mal cocktail, monotov nous avons fait toute qualité, eh bien, et tu bâton gaillard, lance, couteau, mystique, et puis on t'a les d'eux, expéditions poids de les jeune et mystique, évocation, et, et bien, dégris, et bien. Bonjour, Guerrier, bonjour, Guerrier, nous on va Oui, donc, vous tendez déclaration euh, Gédéon Jean, et, et on te souhaité pour tes précisions, euh, Sayo. Merci, merci, merci, Guerrier. Merci, euh, pour bonne opportunité, ça, pour faire précision, ça. C'est pas habitude moi, pour à tout, bah, mon abdi sous l'homme. Mais, je veux dire, je veux dire, je je veux dire, faire veux dire, c'est de dire, je veux matériels qui veux dire, je veux je je je formel à ça. S'il a parlé de matériel pour intelligence, La police, là matériel le commandé, la police yo, moi même, le a recevoir, et moi-même, l'homme m'a déplacé pour remettre la police là, avec documents accusés de réception à la police. Je profité pour, pour monsieur ça yo. Moi, ça vous dire, pour M. Sayo, mon pour intérêt, pour profiter, profité, sans l'image, sans le pas gagner. Confirmation, ça y'a pas de temps pour vérifier avec le monde qui est concerné. C'est faux, archi faux, ça de tout ça, et de être de Géléon pour le bail, toute justification, toute pièce justificative, et maintenant, la police là, si la police là, attendait, y'a supposé démentir ça. Parce que, comme ça, c'est ça, c'est ça, oui. Allô. Donc les Nathan Devlet dit pour le moment pas que pareil comme qu du côté de Don Charles les pièces. Oui. Alors, non non non demandons matériel saio qui saio hier c'est est des matériels euh, et que le public capable connait saio c'est pas des matériels sensibles. Donc qui sa matériel saio était exactement. Bon je dis un genre azil même pas tout détail oui mais même puisque c'était sous commande bon, ça s'est passé. Moi, gagné, piège, la justification que le matériel est rentré, la police a utilisé, et l'homme bralé, gagné, ont remis deux charges qui sont accusés d'inception à la police, c'est ça, tout le moment. Et je dis, on continue à faire ça, on continue à faire ça, on continue à faire ça, et ma privée, côté le VLV, c'est ça. Donc, matériel, ça, c'est eux est qui et ils ont pris 2 millions de dollars américains, le principe, c'est ça. Si c'est dans la période, ça, si c'est du matériel, ça va parler. Mais, parce que quel matériel qui est commandé, sous moi-même, qui parle, il est. Bah, bah, plus de détail, que monsieur lui-même, dans, dans, la campagne de délégement, là, pour qu'il soit capable monter tête, lui, pour l'autre raison. Et moi-même, pas quitter, ça passer, parce que, on est, on jeunes qui carte, on pas profiter, accuser, ça, l'image, au, monde, monde qui, qui, qui, qui, qui, qui, Parlant de commandement, M. Charles, dimanche, je a passé là, qui était 12 mars, fait pratiquement deux ans depuis policier, était et a dans la condition qu'on est dans village de Dieu, et c'est vous-même qui êtes directeur. La police a jusqu'à présent aucune responsabilité pas fixée, tout le monde a fonctionné normalement. Et à qui sentiment aujourd'hui, ou même comme ancien DG, pour vivre réalité de la police, que considérons que les bagages que nous comme fait sont les de gouvernance gouvernance ou bien tout de passivité ou, comme ou pas de la passivité pendant les dernières années. Guerrier, je pas que pour pour je ne pas faire une interview rapide comme ça. Je vais aller pour qu'on précise sur tout ça. Je bon, vais m'excuser, moi de ne pas rentrer sur le sujet. Merci beaucoup. Bon, ce n'est pas facile pour nous jouer, non, donc nous avons profité, mais nous, nous espérons qu'il y une interview avant, peut-être dans jour qui va venir. Nous avons planifié ensemble Vous pouvez mettre non, ça. Pas problème, on parlé ça. Non, vous, on de problème, je ne sur ça. Pour parler vérité, il y a une bataille nuit ou la journée ça là, page là c'est pas et parce que mesdames messieurs page la business ne fait que on a payé revenu Québec revenu Canada il y a pas craser les gens pour là mais reporter des des centaines des de milliers de phtkistes matin midi soir des criminels notoires et pourtant même eux maintenant pa ils pas de temps pour yal pour reporter, gang sal et, nan, village de Dieu. Y'a pas de temps pour yal reporter, gang sal et, nan, nan, tibois. Y'a pas de temps pour y'a le gang sale, massif là. Y'a pas de temps pour y reporter, toute gang sal qui gagne au niveau de, de, de, de, de Cité Soleil, C'est à peu près ça, nous, on a fait. Mais, malchance pour eux mesdames, messieurs, ont mal tombé. ont tombé. Sont tout gondés. <laughs> Mal chose pour yon. Yon tombe son nek qui va jamais faire bak nan. Malheureusement pour nous et malheureusement pour yon. Toujours dit ça. <laughs> c'est ça seulement. Bon, tout, avant de prendre le dossier, mesdames, messieurs, me la vie. C'est grave et c'est archi grave. Mesdames, messieurs, Et à chaque fois, il y a des gens qui viennent utile pays pays, deux, trois malandres, ils mettent groupe groupes, ils soit dans le secteur privé, ou bien ils cherchez des dans mes kidnappers, ou bien ils cherchez des dans les assassins. Et puis, ils passé dans chaque groupe, ils bâillent l'argent, et puis ils font prendre la rue, pas commencer par l'empile. Qui est venir pour travailler Qui tout pas venir pour travailler Je vous dire, dis, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas pays à créer Ariel Henry. Qui sortit nulle part. Personne pas part là. Lorsque Jovenel Moïse tap a choisi Ariel Henry. Personne pas là. Même pour mener Ariel Henry par Jovenel Moïse, c'était -e bad joke tes Personne pas là encore joue jodi a tout haïtien prêt pou collaborer ak Karel Henri pour craser Haïti là toutes les grèves douces parce que gâteau a partagé Nous toujours dit nous sommes pas quête lâche Nous qui te ces nèg ki chita a te ak pa gen trois moun derrière yo deux trois nèg ki pa personne moun derrière yo que si al nou élection même 1% y'a pas qu'à faire dans l'élection. Y'a met actionnaire actionnaires de y'a. Y'a fait pas y'a pas peur. Et puis pe nous tous les pays. Ba Exemple, Madame, Monsieur. André Michel. Y'a t'in vagabond. Qui jouent micro, radio, télé, Caraïbes. Y'a n'a raison de te faire face, Patrick, tout. Et y'a n'a raison de tout m'a pas à faire respect. Nous prenons un micro, important comme ça. Nous prenons un radio, important pour la population comme ça. Nous la gèl ba yon ti voyou sale kirele André Michel. Yon ti vagabon, ki chita nou pays, matin midi ap fè gymnastique, fè gwogouj. Et puis nou bal micro kosa pou l'construit tet li. Yon voyou tankou André Michel te besoin konstruit li. Que li ta range li te fè André Michel li. Et puis li, li chèche le parle. Mais pa kara ibe fèm ki ta supposé vann. Yon voyou kosa bal kote bal espace pou l'construit construire li. Ça c'est normal, la Joie fait le peuple là. Mais pro, le, le seul problème, c'est que c'est politique qu'on Maroc. Ne pas là-dedans, c'est clair. Ne dit pas tête là-dedans. le tête c'est communication qu'a fait la dédouaner tête et la dédouaner tête net. André Michel, son voyou n'est pas supposé qu'il a accès à Micro dans le pays. Son cancer, Tiboul Micro, a pour de pays Tiboul Micro, a besoin de payer. Son cancer est lié. Et mais ça, c'est là, je vous le dis. Est-ce vous comprenez Ariel au pouvoir. Tibout André au pouvoir. Mais. Mais ça, au le nous là. Et la consensus <laughs> e suit. Il un consensus, il y ça des se commissaire gouvernement, fatra, poubelle, ça, vous mettez dans la tête à la. Petite personne bakal à l'école nos pays, Ariel Henry, à l'aise de nos pays, mesdames, messieurs, plus que 40 machines comme cotège, Ariel Henry composé de plus que 40 machines l'autre véhicule, des qui est, médecin qui sort ministre intérieur Michel Monteli, yon médecin qui sorti ministre affaires sociales Michel Manteli. élève préval, collaborateur Michel Manteli. Mais ça le nous journée là. Depuis 2011. N'a vivons vivu PHTK jusqu'à présent, n'a pas parlé à. Après sa, à et joue Ariel, y'a l'arri, ta PHTK, y'a tué le même jean Jovenel Moïse pour son lot nek qui vini. Jovenel Moïse, pas tape pas ka fin faire mandal. Parce que fin faire mandal, pas bon pour nek PHTK. C'est à tout prix, faut l'assassiner. Claire, oui? Et pas blague, ma banou. Monsieur, on a kigé petit tout kafou je dis. Il y en qui est cafou. Dis-moi comment on fait une faculté de la en, la� en de ces humains là. Dim! moi Même Madame Monsieur ANDC, tout le samedi, jusqu'à fou, il a mal travail mesdames. Madame Yohi. Madame Yohi, jusqu'à fou, d'elle travail là Parce que arrive. Parce qu'on est un groupe de travail. Nous devons devoir de en groupe pour nous faire. Parfois nous cinq, nous quatre, les week-ends nous ensemble. Soit nous cafou ensemble, ou bien nous là, la. Mais jour et jour d'ya, dim comment étudiant, vous fait travail. Vin dim comment étudiant, AND, ANDC, vous fait. Vin dim comment étudiant, CD dit, vous fait. Vin dim comment étudiant, qu'est-ce que a, vous fait. Et puis nous quitter, yon a, nos têtes on primature. Nous sommes nous seulement à dire pas de la pays libre, les gens ne sont pas les plus malades, les plus malades, les plus malades, les plus les plus malades, les plus le les plus malades, les plus et puis les plus le côté plus malades, département plus malades, pour en malades, les plus malades, les plus malades, dans le pays les c'est là, mesdames messieurs où joigne yon quartier dans capitale pays pas grand baldicap contrôler. Vindi pays a qui est prêt pour une bataille contre les vagabond les politicien les seul ça pour une voyon image dans international là et puis finalement pour y mettre pied Parce que grande salizo grande sal grande sal et tiboyou c'est yok yon là même pour théoriser, nous pour faire ça n'a pas faire la nous toute peur sortir. Yon pays, madame, monsieur qui n'est pas de ça N'obtude Ça ça aller e, le pays. L'économie pas de brasser là. À Montréal, à Montréal, -so tout restaurant yo, dans le centre-ville là, tout a fonctionné. Tout club yon En pile yon, yon a ouvri les portes yon. Yo. Jeune garçon, jeunes garçons, jeunes, femmes, jeunes, ils Il a vie, noptune, Il de vie. Il comment on est décanne tête au pays et puis même le restaurant pas qu'à ouvrir à 7h du soir mesdames messieurs chaque -cha grain haïtien la pour pour pour pour bataille pour tête pour contre chaque grain haïtien y a prend taxi ou il y a business sur de temps de faut payer la mairie ou il y a business sur votre temps de paye, faut payer Il faut faire patente faut payer pour gagne passeport et puis, l'on comme ça, nous n'a une poche dirigeant. Pas de aucune, mesdames, messieurs, institution sérieuse dans le pays qui ne a changé dans le ouvre? Ces mêmes groupes, ces mêmes criminels, ils continuent.